Guten Morgen alle Idén. Je serai aujourd'hui Elohini Schmat Avraham Mordechai ben Tsachak befanisi vos totobus de demain prochain Yud Mishal quand était 5 minutes éternel. Nous étudions va sachat matkatan per gimel mishna zayin nkor in velo kholtsin ven shel mit. Ve ela al mitaz kufa. Ve en monchin lo betavla velo beiskutla velo bekanon ela besalim. On continue à parler des lois de deuil pendant Khalomoued. Moed, jusqu'à maintenant on a un petit peu rentré, on a un peu rentré dans le sujet avec les travaux que les endeuillés ont le droit de faire, en rapport avec les travaux qu'on a le droit de faire pendant Khalomoued. Moed. C'est assez original de remarquer que comment Rabbi, Rabbeinu akadosh Rabbi Oda Nassi qui a organisé et qui a rédigé le Mishnayot, en fait, il n'a pas fait de maséket qui parle franchement sur les deuils, mais plus sur le Moed Katan, pendant le loi de -la Moed. en nous apprenant que pendant la fête, comment se conduire, comment se conduire, le, les, comment se conduire en rapport avec le loi de deuil, et déduire de là en fait, comment il est à la chotte du deuil. Il y a une massechet qui s'appelle la masse machot, mais ce n'est pas une masse qui se trouve dans le Mishnayot, c'est des braytotes. Ça a moins de.. ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été rédigé par Rébi et ça a moins de poids. D'accord Enfin, pour notre propos, concrètement, maintenant, jusqu'à maintenant, donc on a parlé de manière générale, est-ce que comment est-ce que la fête va interrompre ou non le deuil À présent, on va commencer à s'intéresser à un enterrement pendant le deuil et les conduites en rapport avec l'endeuil et pendant le deuil, parce qu'on ne prend pas de deuil, bien sûr, pendant le Khalamoued, Shaloneda, Leolam, mais en tout cas, il n'y a pas de deuil pendant le Khalamoued. mais malgré tout, au moment de l'enterrement et en rapport avec après, il y a quelques petites... Quelques petits usages, on a quand même quelqu'un, qui qui on a des proches parents qui, qui sont tristes, qui, qui pleurent leur défunts. il faut quand même au moins en faire quelque chose, quoi. on ne va pas les laisser euh, se morfondre tout seuls. Mais d'un autre côté, combien Parce qu'il ne faut pas prendre de deuil. Surtout que pendant le on n'a pas le droit de faire des espédimes aussi. Alors tout ça, ça va faire qu'on a une des conduites spéciales adoptées pendant Oed et qui sont dans notre Mishnah. Tout d'abord, je traduis la première phrase, « En Enkorin, on ne déchirera pas les vêtements, on ne sortira pas l'épaule. » et on ne fera pas la vn Mavrin, on ne fera pas la Seudat avra'a, de faire le repas des endeuillés, un repas spécial qu'on fait aux endeuillés après l'enterrement. Le, eh bien on ne fera pas ces choses-là, et la là, Krovav shelmet, que pour les proches parents du défunt. Bon, on va faire un petit peu d'ordre. D'abord, les ceux qui sont imposés de prendre le deuil, il y a cette personne, comme c'est dit pour la, dans la parachute du Cohen, son père sa mère, son fils sa fille, son frère sa soeur et sa femme. D'accord Tous les mois, ça c'est imposé. Maintenant, il y avait des usages, très fréquents, qui sont encore, dans, qui existent encore dans certaines chassidouillotes, c'est plus fréquent et tout ça, qu'il y a une famille plus large qui prend le deuil au moins le premier jour, au moins quand ils sont en présence. Et que, ça va porter dans la gamme. aujourd'hui c'est presque plus en vigueur, je crois. À part franchement les quelques chassidouyotes, je sais pas, d'avoir chez les, les thémanims aussi, sûrement il y avait des choses comme ça. Parce que c'est des.. C'est des, est des, des, des qui ont gardé des usages les plus authentiques, sans tous les changements au fil des générations. En tout cas, il y a maintenant. Il y a. Donc il y a un usage que la famille au plus, un peu plus large prenait aussi le deuil au moins le premier jour. Ils ont les conjoints, genre le, le gendre aussi prend le deuil au moins le premier jour, tandis que sa femme, elle va continuer pendant 7 jours. Il y a comme ça des usages. La Michel nous dit, pendant la Moed, toutes les alakhot, strict minimum qu'on va permettre, c'est pour le strict minimum de personnes aussi. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va dire Alors, on va dire qu'il y a la kriya, ah, le déchirer les vêtements. Créer à 4f, sortir l'épaule. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui, si, si vous assistez à un enterrement, ben vous avez vu qu'ils déchire les vêtements. Il y a des alakhot, soit à droite, soit à gauche, ça dépend pour qui. Il y a tout le partenaire ici qui nous fait un petit compte-rendu de toute l'alakhot de deuil. De, de la Kriya qui sort de la Gmara, de comment le déchirer, démarrer à partir du bord, pour qui est-ce que c'est pour les peuples est-ce qu'il faut déchirer tous les vêtements ou juste le vêtement supérieur, ça dépend, du, le, en général, le père et la mère, c'est plus grave que tous les autres endroits. Tous les endroits, ça suffit un seul vêtement, tandis que pour le père et la mère, faut tout, et il faut tout, jusqu'à qu'on découvre le cœur, il faut en plus ça démarrer depuis, la, depuis le, le bord du vêtement, comme ça on voit un, bien un ami qui est franchement déchiré, pas en plein milieu, ça c'est pour les parents, pas pour le reste. Donc, toutes les arhodes de kriya, elles sont toutes évoquées okay ici. Après, quand ils avaient fini de déchirer le vêtement, ils avaient l'usage de sortir l'épaule. Apparemment, l'épaule dénudée, je ne sais pas exactement comment ça se passait par rapport à la même des hommes, c'est un peu bizarre, quoi. Mais en tout cas, ils avaient l'usage de sortir l'épaule, de se déchirer le vêtement, et de sortir l'épaule d'être dénudé. Ça s'appelait des Halutzei Katef. Ça exprime qu'on on est déchiré par la scène, manifesté sa peine. Vn Mavrin aussi, on ne fait pas la Sauda Tavra. Alors, la Sauda Tavra, ce n'est pas des endeuillés que où on mange les fameux usages de manger, d'abord on lui donne le pain en main, on lui donne un, soit des œufs, soit des lentilles, soit chacun avec ses usages. Il y a un truc particulier, le, le point essentiel qui a rapporté la l'agmara, c'est que ça doit être une seouda qui vient des voisins. C'est pas lui-même qui se finance à seouda. J'imagine que c'est plus un principe de recette que tout le monde vient après l'enterrement. Le, le, le, le, le, ça implique que le premier repas juste après l'enterrement, il ne doit pas manger de chez lui, quand gelu, il mange pas de sa nourriture, il doit attendre qu'on lui apporte. J Imagine, que Je ne sais pas exactement, ce n'est pas précisé, mais je suppose que ça doit être... le principe, ça doit être comme si c'est une mise à très saine pour les autres. Que maintenant, il y a quelqu'un, il y un voisin qui a un problème, on va tous chez lui, on va l'aider, on va l'assister. Le... D'accord C'est pour ça qu'il faut forcément des autres personnes, des étrangers qui viennent l'apporter à manger. Donc, on a dit maintenant pour la Sauda Tavra, et pour ces trois choses-là, donc le déchirer le vêtement, Khalitsa Takatev sort sur l'épaule et. La saouda le fameux repas des endeuillés juste après, eh bien, il n'y a que les sept proches à qui, qui, le, qui réaliseront l'usage pendant la moelle. Le reste, non. De même. Ah, mais cependant, En Mavrin, Ella Almitaz Koufa, on lui fera la saouda que sur un lit qui est dressé. Vous vous rappelez qu'on avait dit que pour les, dans les lois du deuil, ça implique qu'on retourne, avant, ils avaient l'usage de retourner tous les lits. Tous les lits, imaginez, tous les lits, on les retournait, on mettait le matelas par terre avec les pieds en l'air. C'était. Euh, Ouais, ouais, zkifatamita. J'ai un doute, c'est ce qui. Ouais, kfouya. D'accord Aujourd'hui, on n'a plus l'usage de, de le faire de toute façon. On a quand même l'usage de s'asseoir par terre. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous connaissez la loi du deuil, c'est un, un dérivé de cette loi. C'est-à-dire, initialement, quand il fallait. Je ne sais pas s'il fallait retourner le lit ou s'il fallait le lever, j'ai un doute. Je ne sais pas pourquoi. Le mot zkifatamita, c'est-à-dire lever le lit. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai en tête que dans la Gmara, ça sort qu'il faut retourner le lit. D'accord Je sais pas, en tout cas, ça changera. C'est un usage qu'on n'a plus en vigueur aujourd'hui, qui a été annulé, mais que quand même on a gardé quelque chose à la place c'est de s'asseoir par terre. Eh bien, la sooudata la acholamoed, on la fera sur la table. D'accord en Puisqu'on entend de parler des lois maintenant de Acholamo'ed, comment ça se passe Acholamoed, quand ils ont fini l'enterrement, ils rentrent à la maison, et eh ben, c'est pas eux qui doivent manger le premier repas. Tout de suite, ils vont faire la Seudat vraa, c'est le voisin qui vont venir manger, mais on va le servir à table. Ok Maintenant, pour le servir à table. Alors, même à Cholamoued, il va falloir que quand, quand on va lui apporter les, les repas, eh bien, on n'apportera pas le repas de la souda Tavra aux endeuillés. On va expliquer la précision ensuite pourquoi. L'eau sur une table, un grand plateau. Vélo bé là c'est aussi un plateau en or, en argent. Vélo bé canon, c'est aussi une autre sorte, c'est plus précisé, tellement qu'on ne comprend pas ce que ça parle, mais en tout cas, c'est des sortes de, de plats luxueux et de de paniers importants, et la Bessalim sont des petits paniers qui sont en petits arava, qui sont faits avec des, des feuilles de saule, des tiges de saule, quelque chose de très simple. En fait, c'est une noix qui est en vigueur pour tout le temps. Quand on fait la souda à tavra, quand on va leur servir, eh bien il ne faut pas amener ça dans des plats respectueux. C'est le moment de témoigner de la chifloute, de la tristesse, de la bassesse. C'est pas le moment d'amener tout le, tout le matu vu et d'apporter des, des beaux plateaux, non, on apporte ça de manière très, très euh, sobre, et ben, le Khidouj Al-Mishnah, il est que même pendant Khalamoued, où il ne faut pas faire des lois de mais Befaresia, on cherche à, malgré tout, garder une certaine sobreté. D'ailleurs, quand on va lui apporter le repas, on va manger, on va lui servir à manger sur une table, on ne va pas lui dire de s'asseoir par terre. Parce qu'il n'y a pas, il pendant Khalamoued le, le devoir de retourner les lits, et tout ça. Donc il, doit, il pourra s'asseoir à sa table, normalement, pour manger. Malgré tout, lorsqu'on lui apporte, on ne lui apportera pas, même pendant Khalamad, on ne portera pas dans des grands plateaux, histoire de camoufler le deuil. Non, on pourra le faire, parce que pas, ça n'exprime pas le deuil, ça exprime juste une peine, et quelqu'un qui est en peine, on ne va pas lui mettre du luxe dans la tête. D'accord Et la Bessalim. De même, Venomrim Birkat Avelim Bamwed, on ne prononcera pas la bracha de Avelim pendant Khalamad, il y avait une bracha spéciale. Pendant le Birkat Amazon, ensuite, justement, de ce repas, il y avait toute une bracha, il rajouté sur un verre. Alors, initialement, ça rapporte dans que l'usage initial, c'était de le faire sur un verre de vin. Et de faire de rajouter des brachot plus que les quatre brachot du briquet Amazon, rajouter en plus des brachot en plus en rapport avec les endeuillés et en rapport avec, avec les gens qui sont venus leur faire la, le Nikhoma Et bien cette brachala, on la prononcera pas pendant la moed. Et aussi, Aval Amdim bechoura. Maintenant, c'est vrai qu'on fera pas cette brachot particulière. Je sais pas si on parle de la soudade peut-être que je suis parti un peu trop loin. Hein. Ou si. Non, ça a porté justement. J'ai eu un doute sur ça, mais il rapporte en fait l'histoire dont le titre d'Israël, celui qui précise. Non, Birka Tavelim, la Birkat Havelim, c'est la bracha des endeuillés qu'on disait, le Tzidukadine, en fait. Le Tzidoukadin, c'est de dire la bracha sur les... Quand on arrive au, au cimetière, on dit une bracha sur les... sur les morts, en leur disant que Hachem dan otam bedin, Mid otam bedin, et alors cette bracha, on la prononcera pas pendant le moed, même lorsqu'il y a un enterrement pendant le moed. Par contre, à la fin, après l'enterrement, Aval Omdim après l'enterrement on fera les vous connaissez comment ça se passe on fait deux rangées et les gens passent on leur dit qu'on leur présente les condoléances et ça on le fait normalement on le fait normalement on fait deux rangées et les endeuillés passent au milieu et on leur souhaite ça et ben on pourra le faire même pendant le il faudra le faire même pendant le funérailles présenter, présenter donc l'étendre homine par contre, au poterinat Rabim, mais dès qu'on a fini de faire le on dhuman dit, on dit à tout le monde, allez, rentrer vite tous chez vous. Soit, parce que l'usage après l'enterrement, de manière générale, c'est d'accompagner l'endeuillé jusqu'à la maison, de l'assister. Et le problème, c'est que si on va commencer comme ça, on va se mettre à faire un des espédimes, et à parler du défunt avec toute la peine qu'on a. Et on ne veut pas prendre la Moed qu'il parle du défunt et qu'il éveille la peine. On veut qu'il calme la peine. Donc de ce fait, dès qu'on a fini, ils ont fini, et bien ils se disent et ils rentrent chacun chez soi avec l'endeuillé. Et lorsque l'endeuillé arrive à la maison, les voisins arrivent pour lui apporter la souda tavera. Mais on ne va pas faire que maintenant, on va faire toute l'escorte les jusqu'à qu'on va l'accompagner à la maison et pour partager sa peine, parce qu'il ne faut pas éveiller la peine. Et pas éveiller le SPD. D'accord Et bien, chaîne qu'on n'entende toujours que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Et en vous souhaitant une excellente journée, call to c'est là